Bienvenue au studio de l'UIT, ici à la conférence des Plénipotentiaires à Bucarest, en Roumanie, dont j'ai le grand plaisir d'être avec Son Excellence Nizar ben qui est le ministre des Technologies de la Communication de Tunisie. Bien, ministre, bienvenue au studio. Merci pour l'invitation. La stratégie digitale tunisienne, quelles sont les principales priorités et les plus grands défis? Tout d'abord, en Tunisie, pour bien développer le secteur digital, on a commencé par un premier axe principal qui est l'arsenal juridique. Donc il faut remplacer immédiatement les textes qui sont un peu obsolètes, qui ne sont pas bien adaptés pour bien réguler le secteur, pour bien réguler les nouvelles formes de développement technologique, donc il faut les remplacer immédiatement. On a détecté les manquements qu'il existe au niveau des textes juridiques, on a essayé de combler le, ce manquement. On vient de, de publier le cadre juridique de la cybercriminalité qui va nous permettre d'adhérer à la Convention de, de Budapest. Et actuellement, nous sommes en train de rédiger le code du numérique qui va essayer de rassembler ces textes qui sont un peu éparpillés. Et dans notre logique, on en raison d'un stack of rules, donc la, la pile de textes nécessaires, on doit commencer par reconnaître le contenant et le contenu électronique. Ça veut dire, par les textes juridiques, il faut reconnaître tout ce qui est facture électronique, contrat électronique, document d'identité électronique. Et n'importe quel document électronique n'a une, une valeur que s'il est associé avec des, des, des preuves à valeur probante. C'est pour cela qu'on est en train aussi de développer la notion de signature électronique, cachet électronique, horodatage euh, électronique, et aussi euh, pour pouvoir développer euh, les, les services TIC, on a les solutions logicielles et matérielles qui sont soit importées, soit développées à la chaîne nationale. Pour ces solutions, il faut mettre en place un, un système d'homologation fiable et un système de labellisation fiable qui va donner une certaine rassurance pour les usagers de la technologie. Avec tous ces, ces éléments, on va pouvoir concevoir, bien, donner des services, des services e-gov, des services d'éducation, e de e-santé. Donc pour ces secteurs, il nous faut des codes spécifiques. Un code spécifique pour, le, pour la santé numérique, code spécifique pour la télémédecine, code spécifique pour le e Donc, nous sommes en train de, de réviser, de compléter ces, ces textes. Récemment, on a, on, a, on, a fait le texte, on a terminé le texte de la télémédecine qui va nous permettre de, disons, ouvrir le champ pour ceux qui veulent euh, investir et ceux qui veulent se lancer dans tout ce qui est télémédecine. Et puisque ces services, ils vont évoluer dans le temps et n'importe quel service qui évolue dans le temps, il a besoin d'un contrôle et d'un audit périodique. C'est pour cela euh, qu'on a donc, un cadre juridique pour réguler l'activité d'audit. Nous sommes en train de réviser, d'améliorer ce, ce cadre qui va euh, assurer que les services soient bien donc, sécurisés. Et bien sûr, puisqu'on parle de services électroniques, donc, il faut... Euh, penser à la protection des, des consommateurs des services électroniques. Ici, on parle de, des données à caractère personnel, de la protection des données donc, à caractère personnel. Et à la fin, en cas d'attaque, en cas de cyberattaque, on a besoin de la cybercriminalité. C'est pourquoi on a complété cette pile de textes, cette stack of rules, on l'a complété par un cadre juridique sur la cybercriminalité qui va incriminer donc les, donc les cyberattaques, qui va euh, réguler tout ce qui est investigation légale et, et tout ça. Donc on peut dire qu'on a commencé par le stack of rules, la pile de textes nécessaires pour réguler. De l'autre côté, nous sommes en train de réviser le mode de gouvernance et la pile et le cadre institutionnel qui va appliquer ces textes juridiques. Euh, bon, on a ajouté, on est en train de travailler sur la mise en place de l'observatoire du numérique. Ça, peut-être, c'est l'entité qui est manquante. Actuellement, nous sommes en train de, de préparer le lancement de cette entité. C'est l'observatoire du numérique qui va être responsable de la collecte de données, euh, le traitement de données, donner les tableaux de bord aux décideurs. Qui vont, euh, Ces tableaux de bord ils vont aider les décideurs pour l'anticipation. L'anticipation, dans notre domaine, elle est nécessaire pour garder une longueur d'avance par rapport aux problèmes. Ces tableaux de bord vont aider les décideurs aussi pour bien décider au bon moment. Et les tableaux de bord aussi qui sont basés sur les données vont nous aider pour se projeter dans le futur et pour bien planifier dans, dans le futur. Donc on a un cadre juridique, un cadre institutionnel avec le, le technical framework, un cadre technique là où, qui contient un ensemble de services qu'on est en train de développer pour le citoyen, pour l'administration, aussi pour l'entreprise. Si je ne me trompe pas, vous êtes un expert en cybersécurité. Je voudrais vous demander quelles sont les mesures à entreprendre pour sécuriser votre cyberespace tunisien Pour la protection du cyberespace national, donc, je commence d'abord par le volet opérationnel. Nous sommes en train de renforcer les mécanismes d'anticipation, les mécanismes donc, de, de prévention, tout ce qui est audit de sécurité réglementaire. Les mécanismes de détection pour détecter les incidents les attaques au bon moment pour réagir très vite. Les mécanismes de restauration qui nécessitent des solutions de sauvegarde. Et bien évidemment, l'investigation numérique elle est nécessaire, pas uniquement pour trouver les malfaiteurs, mais pour aussi tirer des leçons et essayer pour, et revenir et améliorer toutes les mesures d'anticipation, prévention pour éviter ces incidents et éviter ces cyberattaques dans le futur. Donc, nous sommes en train de disons de renforcer le cadre juridique, le cadre technique, et on sommes en train de mettre en place donc des solutions techniques pour renforcer la cybersécurité. Donc on a la partie audit et on a aussi la partie CERT. On a le CERT national, le Computer Emergency Response Team et on a aussi des CERT, CERT sectoriels. Le rôle, c'est d'essayer de, de, de superviser les secteurs, de remonter les alertes, les incidents pour intervenir au bon moment, pour essayer donc de résoudre le problème à temps. Et vous avez aussi consacré un axe pour la formation des compétences en, en matière des technologies de la communication dans votre stratégie nationale. Quelles sont les mesures mises en place pour renforcer les capacités dans votre pays Pour tout ce qui est renforcement de compétences, actuellement, nous sommes en train de travailler d'une manière croisée avec les autres ministères, avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour mettre en place des programmes de formation co-construits entre l'entreprise et l'université, par exemple dans la cybersécurité dans l'intelligence artificielle, qui vont, euh, donc, vont nous aider à adapter donc, le, le, le besoin à, du marché à, à, la, à la demande. Et aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour des programmes de recyclage pour les métiers du numérique, parce que le marché tunisien actuellement il demande plus de compétences dans le domaine euh, du, du numérique. Bien évidemment... Nous sommes en train aussi de travailler avec le ministère de l'éducation pour ajouter le digital parmi les concepts de base qu'il faut enseigner à l'école. Ça c'est essentiel et très important. Donc ce problème, ou bien ce, ce, ce, cet objectif, nous sommes en train de travailler sur cet objectif en parallèle, d'une manière croisée, avec les autres ministères. Donc c'est des programmes qu'on construit, ou bien des, disons, des, des cycles de formation pour recycler. Et on ne doit pas oublier aussi la, le grand public. On travaille aussi sur la diffusion de la culture du numérique, parce que dans notre pays, comme dans tous les autres pays, le littérisme digital, c'est une parmi les contraintes qu'il faut faire face. Et nous, au niveau de notre ministère, on n'a pas des écoles numériques, donc on doit se baser sur les autres ministères, sur les autres départements. C'est eux qui vont nous aider à réduire donc le taux de littéré digital. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre présence dans le studio aujourd'hui et euh, j'espère vous rencontrer euh, dans le futur, dans une autre plénipotentiaire peut-être ou dans un autre événement de l'UIT. Merci à vous aussi. Merci infiniment.